Et puis pour finir, eh bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de février, ça commence bien puisque euh, vous démarrez euh, le mois, puis une grande partie du mois avec un soleil en Verseau, et le Verseau c'est votre secteur de joie. Hein, c'est là où vous vous épanouissez, c'est là où vous prenez des vacances, par exemple, où il y a de la détente, où il y a de, euh, bon des loisirs, du sport, vous voyez? Bon, ça tombe bien que c'est le mois de février parce que vous allez... il y a des vacances, hein, donc forcément euh, certains d'entre vous, pas tous malheureusement, Certains vont partir sur les pentes enneigées, ou je ne sais, je ne sais où, et prendre du bon temps. Alors c'est vrai que ça ne dure que quelques jours, hein? le soleil est rapide et, et bon, il n'y a pas vraiment d'autres planètes en Verseau pour faire perdurer cette ambiance, mais bon, vous saurez vous la faire perdurer parce que vous serez ça va créer de l'optimisme aussi, hein, cette configuration, vous verrez les choses sous un angle un petit peu plus joyeux, hein, un petit peu plus... Euh, euh, comment dire... Euh, oui euh, optimiste, hein, je, je ne trouve pas d'autres mots. Après le Verseau, eh bien le soleil va être en poisson, et là ce sera un petit peu moins facile pour vous Gémeaux parce que c'est euh, à partir du 19, donc votre secteur euh, de carrière, euh, secteur qui gère les moments importants, les personnages importants de votre vie. Disons que c'est un secteur où quand les planètes pla passent, euh, vous les prenez les choses très à cœur. Hein? ça devient tout d'un coup très important, mais pas important au sens de Jupiter. Alors Jupiter prend de la place, vous voyez, ça amplifie les choses. Non, là c'est vraiment on prend les choses au sérieux, ou en tout cas il faut euh, les prendre en, au sérieux, et alors le, le problème des Poissons c'est que c'est un signe de dispersion, donc vous devez faire attention à ne pas euh, justement vous disperser et euh, paraître euh, instable hein, parfois aux yeux des autres. Mm -hmm. On continue avec Mercure, votre planète maîtresse, elle est en poisson Le 4, elle va y rester hein, puisque elle va entamer une boucle, c'est-à-dire que le 17, elle va rétrograder après avoir stationné sur le 12e degré des Poissons qui correspond à, à ceux qui sont nés début juin, hein, en gros. Donc il y a peut-être un important rendez-vous qui vous attend, mais euh, on ne nous a pas fixé de date, vous devez rencontrer quelqu'un qui peut être important pour votre boulot, et c'est pareil, ça va traîner hein, euh, pendant plusieurs semaines puisque mars va longuement rétrograder. Euh, elle va retourner en Verseau d'ailleurs pour revenir après euh, en Poissons, quand elle sera de nouveau directe, donc ça se passera au mois de mars. Hein. Euh, c'est aussi euh, comment dire, euh, ce Mercure en, en poisson euh, un moment peut-être où vous avez à vous occuper de... si vous ne travaillez pas par exemple, à vous occuper de l'un de vos proches, ou de l'un de vos enfants, parce que il sera dans la difficulté, ou euh, euh, vous voyez, euh, vous pouvez euh, vous, en tant que Gémeaux, avec ce Mercure euh, qui, qui a une certaine puissance, bah, lui apporter euh, quelque chose, en étant tout simplement présent, hein, en lui racontant des petites blagues, en étant... Euh, vous êtes quelqu'un qui sait détendre l'atmosphère, hein, donc... Euh, euh, bon, parfois vous, vos blagues elles sont un peu lourdes, hein, mais... Euh, bon, vous ferez attention je suppose, parce que ce sera peut-être quelqu'un avec qui il euh, y a des liens euh, familiaux euh, ou vous voyez... Euh, quelqu'un qu'il faut un petit peu ménager. Euh, dans le domaine euh, du travail c'est pareil, hein? euh, faites attention à ne pas euh, disperser trop votre attention, et, et euh, vous seriez, si vous terminez un travail euh, par exemple, euh, il est possible que vous ayez oublié des choses et que vous soyez ob obligé de le refaire. Hein? C'est ce qui peut se passer au moment de la rétrogradation de mercure. Mmh. On en vient à Vénus, votre planète d'amour qui va se trouver elle aussi en poisson, mais seulement pendant une semaine, hein. donc euh, euh, vous l'aurez euh, très peu de temps, euh, ça va durer une journée, où euh, vous serez euh, tenté peut-être de vous faire une petite histoire euh, dans votre tête, euh, hein, histoire de vous sentir là aussi euh, Libre de, même si vous êtes, euh, surtout d'ailleurs si vous êtes en couple, euh, euh, parfois ça nourrit hein, votre libido d'avoir euh, d'autres euh, personnes en tête. C'est pas trompé, hein, ça n'a rien à voir, c'est du fantasme, c'est de l'ordre du fantasme. Or, Vénus en poisson, eh ben, elle va, euh, comment dire, euh, accentuer euh, vos fantasmes. Après euh, le 7, euh, bah, Vénus va être en Bélier. Alors là bon, elle n'est pas non plus, euh, elle n'est pas trop à sa place euh, dans ce signe euh, où elle est très conquérante, hein, elle est sous l'égide de mars. En revanche, bon, elle est en bon aspect avec les Gémeaux, hein, donc euh, c'est un secteur même euh, très amical hein, de votre thème. Donc euh, euh, si jamais il y a des relations, vous cherchez Hein, à, à vous mettre en couple par exemple, Eh bien euh, cette Vénus du Bélier va vous permettre de rencontrer quelqu'un dans le registre amical et qui par la suite peut se transformer en, en autre chose. Hein. Cela dit, bon d'abord un, elle est rapide et euh, deux, en Bélier ça ne dure pas forcément. Donc euh, moi je pense que vous serez plutôt comme d'habitude un petit peu cœur d'artichaut, que vous allez vous emballer... Euh, un... Bon je vous dis, ça va durer une journée ou deux. Donc il y a quelqu'un que vous allez croiser à un moment ou à un autre, hein? donc euh, après le 17, euh, après le 7 pardon, quelqu'un que vous allez croiser et qui va faire battre votre cœur puis bon, le lendemain euh, ou le surlendemain vous n'y penserez plus. On termine avec Mars, hein, votre euh, planète d'action. Alors euh, elle est euh, dans le 3e décan du Sagittaire euh, en début de mois, euh, enfin la première quinzaine, et euh, évidemment elle s'oppose euh, au 3e décan de votre signe. Hein, euh, donc il y a peut-être un choix à faire, hein, une décision à prendre, euh, ou à supporter un partenaire de mauvaise humeur, hein, c'est très possible. Euh, dans la mesure où Mars en Sagittaire, vous savez, elle est, elle est chez Jupiter, donc elle se met facilement en colère. Donc peut-être que vous aurez à supporter hein, donc la colère de quelqu'un, mais c'est pas forcément euh, votre partenaire, hein. ça peut être un parent aussi, ça peut être euh, un ami, euh, bon... Euh, cela dit, vous vous en sortez toujours très bien dans ce genre de situation, parce que vous criez plus fort que l'autre. Hein. Donc euh, bon, c'est un petit peu dommage, hein, essayez d'être consensuel, conciliant, même si vous ne le pensez pas, de manière à éviter l'affrontement. Hein. Euh, il vaut mieux euh, éviter l'affrontement que d'être dans un rapport de force pendant quelques jours, où vous allez forcément pas être bien parce que euh, c'est pas, pas agréable à vivre euh, le rapport de force tout simplement. Hein. Euh, donc euh, bon, même euh, ça peut autant se, se, se jouer dans le domaine familial que dans le domaine professionnel, où vous aurez euh, éventuellement un, un associé ou quelqu'un, un partenaire avec qui vous travaillez et qui ne sera pas vraiment euh, très très sympa. Après le 16, vous avez droit à un mars en capricorne. Alors je vous dis tout de suite, hein, c'est pas autre chose qu'un problème d'argent à régler rapidement. Hein. Premier, deuxième décan. Euh, probablement, il y aura une petite fuite hein, ou euh, un manque quelque part. Ou alors, euh, bon, si, n'allez pas euh, demander un emprunt sous cette euh, conjoncture parce qu'on vous le refusera. Attendez que Mars soit en Verseau au mois d'avril. Euh, ce sera beaucoup plus facile à ce moment-là.